Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne 3. Nombre caché dans la colonne 7.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 Nombre caché et unique dans la ligne 8. Nombre caché dans la colonne 7.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 Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne 6. Nombre caché dans la colonne 5. Nombre caché dans le grand carré, 1. Nombre isolé et nu. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché dans le grand carré, 8. Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne.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 Nombre caché dans la colonne, 5. Nombre caché dans le grand carré, 7.